Good morning. Aleyhidin et juste aujourd'hui le mishmat Avram Mordechai ben Itzchak Befani ainsi que le fatarav Baruch Muel ben Lea et Lea b'Telechava b'Torcha chol Israel. Si vous souhaitez vous aussi étudier une prochaine étude de Mishnah contactez nous. Nous étudions Masachetu Medkatan. Merik Gimel Mishnah Alef et Eilu Megalachin b'Moed Abami Medinat Hayam umi Bet haShviya veYotze mi Bet haSourim veMenudeshi Tzolur Chachamim veChen Meshenishal le Chacham veHutar nazir va On continue à découvrir maintenant les. à la de Cholamoed, avec à présent un interdit sous-entendu et des permissions explicites. C'est-à-dire, la Michelle va commencer à me dire me galchin telles sont les personnes qui ont le droit de se couper les cheveux ou la barbe même à Cholamoed. Donc je déduis de là qu'il y a un interdit de se couper les cheveux et la barbe à Cholamoed, c'est là... C'est la loi, euh, la halaha qui est entre les lignes. Une fois que tu l'as compris, alors maintenant, hein, sache qu'il y a des gens qui ont le droit de se couper les cheveux à al-Moed. Pourquoi d'abord on n'a pas le droit de se couper les cheveux à al-Moed ou de se tailler la barbe aussi se raser. Pourquoi c'est défendu d'abord C'est un décret que les ont fait, étant donné que, par souci, pour que les gens soient beaux à al-Moed et qu'ils se coupent les cheveux avant d'entrer. Le, le jour le plus important de tous les jours des fêtes, en général, c'est toujours tout dans le premier jour, d'accord Sous-cote. On met le paquet dans le premier jour, c'est le, le grand jour de la, du, du Grand Cresset, il bon, y a le D'accord pareil pour Pessard. Et du coup, imaginez avec tous les préparatifs qu'il y a avant Soukhot et tous les préparatifs qu'il y a avant Pessard, quelqu'un il arrive veille de Pessard ou veille de Soukhot avec une tête, je euh, ne veux pas couper, il n'a pas le temps de s'arranger. Et puis là maintenant, peu importe, il a, de, de, de, devant lui il a un peu de temps, et, il a... En deux mots, quoi. il va pas prendre le temps pour se couper les cheveux s'il avait la possibilité de se couper les cheveux et se raser à la Très naturel. On aura plus de temps dans nos jours. Pourquoi je vais me casser la tête à faire tout de suite Je vais un jour avec une tête un peu, un peu, un peu folle. Mais c'est pas grave. Au moins, je pourrais faire ça tranquillement. Rami, on dit, tu sais quoi Sache que tu n'as pas le droit de te couper les cheveux à la Tu n'as pas le droit de te raser pendant la Comme ça, hein, tu vas te bouger pour le faire plus tôt. Et comme ça, tout le monde va arriver le soir de Yom Tov. Tout beau, tout frais. Chacun avec la, la police et D'accord C'est la raison pourquoi c'est défendu. Entre parenthèses, entre parenthèses suite à ça, il y a une marloquette dans les poskim. Quoi faire à notre époque pour quelqu'un qui se rase tous les jours Parce que, si vous faites attention, pour que les gens soient beaux à Khalamoued, on a décrété qu'on n'allait pas se raser pendant Khalamoued. Mais du coup, les gens qui ont l'habitude de se raser tous les jours, s'ils vont plus se raser pendant Khalamoued, alors, spécialement pendant la fête, ils vont être moches, alors que d'habitude, ils ont l'habitude d'être beaux. À cause de ça, il y a un chef qui à permettre, en tout cas chez les gens qui ont l'habitude, de, de se raser pendant khalomolid à cause de cette raison. Pour que, si tu t'es rasé avant la fête, alors il n'y a plus lieu de t'interdire à te raser aussi une deuxième fois pendant la fête, parce qu'au contraire, on veut que tu sois beau pendant la fête. Sur ça, il y a malgré tout les, les autres décisionnaires qui, qui discutent, qui disent que non, pas du tout. Rami m'ont ont décrété, on n'a plus le droit de jouer sur ça, donc du coup on ne se rase plus du tout pendant la mode Ok Ça c'est pour le côté al C'est En tout cas, sache qu'il y a des personnes qui ont le droit de se couper les cheveux à khalomolid. Et entre parenthèses, la prochaine Mishnah, jetez un oeil tout de suite, il y aura écrit quoi Velomechabsin Bamoued. Tels sont les gens qui vont pouvoir laver le linge à Khalamoued, parce qu'elle a le même décret pour les coupes de cheveux, il y a le même décret aussi pour le linge. On n'a pas le droit de faire les lessives, on est trop occupés. Les, on va le, les gens ils vont reporter ça, ils vont dire, bon, je laverai mes habits de fête à partir de. J'avais toutes mes chemises de fête, avais qu'une seule qui était propre, j'en avais quatre qui étaient sales, j'ai pas le temps de les faire avant Khalamoued, avant la fête. Naturellement, on va tous reporter et dire qu'on le fera pendant le premier jour de fête, après la sortie du Yom Tov. Mais on dit, tu sais quoi Pendant Khalamoued, Moed, tu laves rien, comme ça, tu es obligé de tout laver Ok Et donc, on va se retrouver à la prochaine Mishnah avec un parallèle direct avec notre Mishnah. Pour le moment, donc, on va sur El Khin, Ben Moed. Ce sont les gens qui ont le droit de se couper les cheveux de Khalamoued. Moed. En deux mots, ceux qui n'avaient pas le temps et qui n'étaient pas fautifs. Ceux qui n'ont pas eu le temps ou le cœur, comme on va voir, pour se couper les cheveux avant Khalamoued. Moed. En l'occurrence, on a Abba M'dinatayam, celui qui vient de la Medina Tayam, il vient de l'étranger, il arrive veille de fête, il arrive avec son bateau, il n'a pas le temps de s'organiser, là on lui a permis. Idem aussi pour le homi beta shivia, celui qui sort de la captivité, il était pris en captif et on l'a libéré veille de fête, il n'a pas le temps de se couper les cheveux, il n'a pas le son linge, il pourra le faire pendant Khalamweh, parce que là, dans ce cas-là, on ne reproche pas le fait qu'il n'a pas pu le faire avant la fête, il n'avait pas l'occasion. Idem aussi pour le Vayot Semi à Asurim, pour celui qui sort de prison. Vous allez me dire, c'est la même chose avec la captivité. La réponse c'est sur ça que le partenariat nous rapporte. On va le même s'il était pris, en, il était en prison chez des juifs, et que les juifs lui ont dit, coupe-toi les cheveux, et qu'il était en prison et qu'il peut pleurer sur son sort. En, donc, en deux mots, il avait la possibilité de se couper les cheveux, mais il était trop triste, il n'avait pas le cœur pour se couper les cheveux. On lui pardonne, et on lui permet de se couper les cheveux pendant la belle. Idem aussi, de là, entre parenthèses, on apprend qu'on aurait coupé les cheveux à un enfant. Pendant la mouette, c'est déduit en rapport avec cette ligne Aussi, d'aménou menude chétis rulo chachamim, C'est l'action, je préciser. L'enfant, parce qu'il n'avait pas le choix, il dépendait de ses parents. Si ses parents ont le fauteuil envers lui, il n'a pas, pas de raison de subir la, la, la négligence de ses parents. Lui, il est comme si qu'il était pris en prison, donc il aura ce droit de les jeux. Je, je crois que ça va apporté dans la lacha d'ailleurs. mi bata ça, donc ceux qui sortent de prison on dit, va menoudé, j'ai tiré celui qui a été euh, le nidouille, il a été banni. Soit il y avait un moyen de faire pression sur les gens à l'époque, parce qu'ils ne voulaient pas faire certaines choses qu'ils voulaient le de faire. Des fois on frappait, c'était comme le beddin qui frappe, comme la police qui est aujourd'hui en prison, mais on pouvait mettre des coups sur la plus, publique, ou bien on pouvait faire aussi prononcer un nidouille, on le met en quarantaine, on le bannit, ça implique que plus personne ne va pouvoir s'approcher de lui, euh, on ne rentre pas dans ses quatre amottes, il n'a plus le droit de s'associer dans un minyan. Et notamment aussi, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'aura même pas le droit de laver son linge aussi. Et donc, le but, c'est pour qu'il qu cède et qu'il fasse Chouva, et qu'il accepte de faire ce qu'on lui avait demandé de faire. Il y a plusieurs situations. On impose à quelqu'un de faire, on lui fait un hidou ici, il ne fait pas les choses. Donc, du coup maintenant, il est rentré dans la fête pendant qu'il était en hidou, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Pendant Khalamouad, il va voir le Rav et dit, Rav, ça y est, j'accepte ce que vous me réclamez, que je dois faire, que je dois payer, que je dois. Témoigner que peu importe quelle est la raison pour on l'a mis en édouille, alors là, puisqu'on l'a permis pendant la Moed, il n'avait pas le droit de se couper les cheveux avant, il a la permission qui commence pendant la Moed, on n'est pas le droit de se couper les cheveux pendant Khalam Moed. Idem aussi pour le Vechen Mishanichal de Khacham Beitir, celui Veoutar, celui, celui qui, a, qui est parti demander une une dérogation au Khacham, et on lui a permis, soit quelqu'un qui avait fait le vœu de ne pas se couper les cheveux. Vous savez quand on fait les Nédaires, un Nédaire, un vœu. Et ben on a la possibilité ensuite de faire Atarat Nedarim en allant voir le Khaqam en lui disant que si j'avais pris en considération cette circonstance, jamais je n'aurais commencé mon vœu. Le Khaqam, il va lui dire motarlach Motakam, il lui permet le neder. Maintenant, ben, il avait fait le vœu de ne plus couper les cheveux. Il a vu quelque chose qu'il a dit, il a sur lui, qu'il ne veut pas se couper les cheveux pendant trois mois, par exemple. Finalement, en pleine fête, il arrive à voir le Khaqam, il dit « Je ne tiens plus avec cette tête, ça me fait trop chaud, ça me fait de, de la saleté et peu. » Peu importe, je veux me couper les cheveux. Si j'avais pris en pensée la réponse, elle allait être, être tellement insupportable, je n'aurais pas pensé ce que le Khakham il pourra être matière le nez d'air va lui permettre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce la modèle On n'a pas le droit de se couper les cheveux Réponse on a le droit de se couper les cheveux. Parce que justement, la mission de enseigne que c'est comme quelqu'un qui avait l'impossibilité de se couper les cheveux avant et puis maintenant il a le droit de le faire, donc on lui permet de le Nazir aussi, celui qui était Nazir, celui qui a pris sur lui la, la, la du, du Nazir de ne pas boire de vin, de ne pas se couper les cheveux pendant 30 jours, de ne pas s'impurifier pour les morts aussi. Passe les 30 jours, ça arrive, est, on est en plein dans la mode, on lui permettra de se couper. Va Metzora, chez Mitum Ato, Idem aussi pour le Metzora, pour le lépreux, qui va monter de son impureté à sa pureté. Soit, lorsque le lépreux, c'est tout, tout un rituel, depuis la première fois, on commence à l'enfermer, et pendant 7 jours, puis après 7 jours. Après, on va décréter qu'il est réellement Metzora, il va partir. On est en dehors du campement, en dehors de la ville, et une fois qu'il est devenu propre, qu a, que la lèpre, elle est passée, alors là, le Hacham, le Kohen, va lui, euh, va entamer le rituel pour le purifier. Et puis, ensuite, là, alors maintenant, pour entamer ce rituel, il faut qu'il se coupe les cheveux, et qu'il lave ses vêtements, même. Qu'il qu se coupe les cheveux, en tout cas. Et, et donc, du coup, le, il se coupe les cheveux, au septième, au septième jour, il rapporte, et donc, on lui permettra, pendant, si ça tombe à la on lui permettra pendant la d'aller euh, de se couper le jeu pour continuer le rituel de purification. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha kol d'ubsera.